Je mets un bonnet parce que euh, ma coiffeuse m'a loupé ma coupe et comme je voulais pas que vous me jugiez un peu trop, bah je mets un bonnet. Voilà, mais beau. Bon. Mesdames et messieurs, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. On se voit la semaine prochaine pour la plupart. Qui sera à la PW N'hésitez pas à le marquer en commentaire. Pour ma part, juste rapidement, je serai à la PGW toute la semaine, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram si vous voulez savoir où je suis ou sur Twitter. Dans les deux cas, je twitterai et je mettrai sur Insta où je suis et où vous pourrez me retrouver. On sera avec quelques copains de la commu et d'autres streamers, donc si vous voulez nous rejoindre, ce sera avec plaisir. Aujourd'hui, la vidéo est très spéciale parce que ce n'est pas un UHC. Je vous présente Civilisation, un événement organisé par NEMS. C'est un événement dans les nouvelles versions, à la 1.18. Et vous allez le voir, ce détail est hyper important parce qu'on va voir des choses de fou aujourd'hui. C'est l'un des meilleurs événements auxquels j'ai pu participer, en tout cas en termes de nouveautés sur Minecraft. Le concept est simple, trois camps, l'Egypte, la Grèce, les Vikings. Pour le lore, on est dans des années très lointaines. Aucune idée de quand c'était. Trop nul en histoire. On est posé sur la map et on fait ce qu'on veut. Si on veut se taper dessus, on peut. Si on veut créer des alliances, on peut. Si on veut trahir notre civilisation, on peut. On va avoir des objectifs qui vont être mis au fur et à mesure de la partie. Il faut savoir que le record dure 4 heures. Le stream dure 4 heures et demie même. Voici une photo de la tête du monteur Bloodfire à la fin du montage. Pour vous expliquer un petit peu le début de partie, on spawn sur la map, on ne sait pas du tout ce qu'on doit faire, à part comme dans tout sur Minecraft, se stuffer un petit peu. Donc on va aller chercher du bois, commencer à miner, chercher du fer. Et on a eu quelques petites indigations dans le chat, apparemment si on se balade sur la map, on peut trouver des coffres avec des trucs plutôt pétés. Et c'est bien évidemment ce qu'on va faire, on va même trouver une ville avec notre civilisation. On trouve une ancienne ville grecque, parce que je fais partie de l'équipe grecque, où on va pouvoir y habiter. Au fur et à mesure de la partie, on va avoir des choses à faire, que ce soit des quêtes, aller chercher des monuments, élire même un roi, mais ça, je vous laisse profiter de la vidéo. Si la vidéo vous plaît, attendez la fin de la vidéo, on sait jamais, peut-être qu'elle vous plaira pas. N'hésitez pas à mettre un pouce bleu et à vous abonner pour espérer atteindre, j'espère, les 100 000 abonnés un jour. Et voilà, je vous fais un gros bisou, profitez de la vidéo, et rendez-vous à la PJW la semaine prochaine. Gigi's c'est stylé par contre l'annonce des events et tout. Trop beau le bouclier, mais de mes ouf le bouclier il est incroyable. Gardez quand même des blocs, on sait jamais si on doit refaire des offrandes et que euh, et des blocs euh, simples truc, on va être... Non non mais on va devoir build en fait. Ah ouais Ouais il va de... on va devoir je pense build une... une ville ou un truc, apparemment on va recevoir une... Ok non. Vous avez des vies limitées ou pas Ouais euh, une vie. Ouais ouais c'est bien limité même. C'est tout genre. Allo Allo C'est toi qui l'enchantes Bah non c'est pas moi, c'est toi qui l'avais. Mais non, quelqu'un l'a récupéré. Nous sommes actuellement ça avec va. les Grecs. Ça va les Grecs ouais, ouais, euh, ouais, ça y va. Il a déjà une prise ça passe de pour l'instant là, Très bien, très bien. Ça va. On a fait des kills. Il si a pas de bêtises à, à gagner. Et euh, ouais. moi, je vous avais donné combien de diamants 20 Ouais, il y a eu un problème. Ah. Donc euh, je vais, euh, les dieux vont être un peu généreux et vont vous refiler des trucs. <rire> On s'est parti vite. Oh, hein. ah, il balance ça que à la taille Que Que Dieu vous soit favorable, messieurs. Merci. Y'en a eu combien Y'en a eu de 16, Est-ce que quelqu'un a fait des champs euh... pour la bouffe ou pas Oui, bah, des ouais, derrière. Ouais, derrière. ouais. Ah, du rien, frère. Eh, eh y'a des <rire> gens, ils ont trop cru c'était les fours à leur daronne. Oh, mais, gars, on fait une squad d'élite là Ouais. Vous voulez aller vous fight, mais. <rire> J'ai une potion d'invisibilité, je pense que si je trouve une base, bah, je peux la péter. Moi, je pense qu'il vaut mieux explorer, trouver la troisième structure qu'on n'a pas encore trouvée. Plutôt que. Vas-y, bah, viens, je vais avec toi, Martin. Vas-y, faut aller vers là-haut, je pense. Attendez-moi, attendez-moi Bon, bah, le temps que ça charge, je vais faire cuire. En fait, j'ai juste peur que l'organisation elle soit un peu bancale. Genre, là, dans tous les mecs qui explorent. Ah, ça a chargé, let's go! Dans tous les mecs qui sont encore à la base, le problème qu'on a, c'est que beaucoup ne savent pas quoi faire, juste ils tournent. Eh, attends, attends, Christo, Risto Risto Donne-moi ton bouclier! Mais j'en ai qu'un. Mais drop-le, je te donne les miens. Ok. Oh, la Oh, regarde! Mais non, mais craft, ah, plaisir bouclier, craft, oh. plaisir bouclier. Ouais, craft, craft des boucliers, Mais craft mais des boucliers. C'est pas en fait, celui de mon équipe, celui-là. C'est pas celui mon équipe. Il a des vikings, hein, ce que t'as. Mais wesh. Mais il regardez les gars, regardez l'égyptien, regardez. Oh bon, bon, non, il encore un truc là. Sacrifice. Non, pas sacrifice. Ah putain. Vous pouvez un encore sur l'hôtel oh central pour gagner la faveur des dieux Ok ok go 0-0 go 0-0 c'est l'hôtel central, oh, central chez nous Ah c'est NK ça NK, il est avec Viens NK Viens NK Viens ouais, NK Viens ouais, NK, Viens ouais, Viens Ah c'est beau hein Accouche pas Venez les gens qui viennent pour sacrifier on les allume. est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de terminer son event Là devant devant là là là Mais c'est c'est moi. OK. Je suis grec, je suis grec. Mais mais comment se fait que t'es full drop drops du stuff toi Drop du stuff sacrifier. Les gars stop stop stop stop écoute-le écoute-le. Attends attends reculer aussi. Arrête toi. Il a des mecs il a des mecs il a des mecs des mecs. me monte monte trop tard. Je peux pas. Allez, allez, allez. Je suis, je suis. Je suis. On court, on court. Oh, Vas-y, tuez-les. Désolé, Iwa- Iwa- Vive diamo a... Quoi Vive diamo Active le micro, je crie. Vive diamo oh Eresi J'ai l'air Ça fait quoi J'attendais les gars. ouah ouah ouah ouah Oh bon, bon, bon. Ouais. Courait, courait, courait. oh Courez oh oh oh oh oh oh Pardon, pardon. Tu ouais. veux une Tu Tu veux une Wesh une à la oh oh What bah, Les oh Les oh oh oh C'est qu'en vrai les vikings de narco et tout, ils étaient prêts à nous sauter dessus donc venez on y va tous fait une coalition mon gars Et on les descend à zéro comme ça c'est fini C'est quoi ce bordel Au lieu de se taper dessus ils sont en train de faire un concial Venez venez venez venez ils sont là venez on les tapasse venez ils sont là stuff toi bâtard Comment t'as eu ce stuff T'inquiète mec T'inquiète mec Tu bon c'est c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi, c'est pour moi C'est sûr mec parce que... Tu veux pas aller moi... un Naruto UHC ou piece UHC un truc comme ça là Non j'ai pas envie de jouer à Minecraft <rire> Mais mec c'est bizarre t'es sur Minecraft mec ils sont Ils sont ils sont ils sont ils sont Ils ont continué trop là-bas Pourquoi vous nous tuez en fait Les mecs, oh. les mecs, les mecs, les mecs, les mecs Les mecs, les mecs, les mecs Les mecs, les je suis pas avec eux non plus, hein. Mais vous êtes débiles. Mais non, mais. T'es avec nous, tu toi suis fait Bichard monte au, bouclier, oh. monte au bouclier, monte au bouclier, monte au bouclier. J'ai pas de bouclier. Monte au bouclier. Cours, alors Non, je te laisse le crafter. Ah, là, mon gars, Ah, t'es tout seul. Vas-y, viens. Bah, en fait, j'ai pas trop d'équipe. Je Egypte, moi. De quoi Bah, ça se voit que mon bouclier, je suis Egypte. T'es Egypte Mais oui. Attends, mais tu rigoles. Mais non, pour de vrai, regarde mon bouclier. Attends, mais attends, je, je, je cherche dans le tab parce que j'ai pas confiance. Et regarde mon bouclier vu ah, je toi, aussi, mais toi aussi Mais toi aussi Eh oui je suis Egypte aussi frérot mais bon. Bah, du coup Bah non mais t'es pas Egypte frérot. Mais si T'as un arc Oui oui. J'ai un arc. J'espère que t'as un arc. <rire> j'ai un arc. <rire> Vas-y chute moi alors <rire> oh, fou, là, ce qui se passe. Désolé les gars j'ai essayé mais... Trop stylé le Nasus là Matisseur de... C'est quoi ça, bête sérieux ça va être... Comment ça, qu'on se trouve une ville oh Les gars, ils sont beaucoup par contre. Ils se font tuer par quoi Regardez, vous vous par quoi Il y a que des coups de frère, dans notre team. C'est les équipes, ça ou c'est vrai Mais les gens ils courent tout le temps, il y a beaucoup de Moi C'est ouais, la famine, c'est la famine, y a pas de bouffe ah, C'est okay, très grave. Okay. Hein. Regarde, parce qu'en vrai de vrai, moi je sais pas ce que tu penses de ton équipe, mais nous en fait, ils ont pas envie de jouer, ils sont là, donc tu veux pas, genre qu'en fait, on fasse une civilisation entre nous et genre on trahit tout le monde, tu vois, c'est notre groupe à nous. Genre, on crée une, une, une ville Ouais c'est ça mais tu ouais. vois on prend un, des pays. un peu de partout quoi on s'en fout ouais. alors, tu vois J'ai toujours est... rêvé de créer une... un pays C'est pas en fonction de la couleur d'où tu viens qui est importante C'est beau C'est beau bon ce qu'il dit C'est beau ce que je veux, bon, qu bon. veux faire à l'avenir Y'a pas de clan, y'a pas de racisme ici oui, Maintenant oui, bah chaque personne qu'on voit, peu importe son camp, on la tabasse. Vous êtes où vous Eh hey, mais à ta pharmacie Eh Parapharmacien Bande Ah salut, Eh ça fait longtemps Moi je suis pas de courte pour moi en ah bah là ah, ça, ça bizarre va. Ah bah là, là il a fini tout Attends mec, ah j'ai ça, me ça va mec Et tu veux que je t'aie des boisous Je suis tout d'accord as ah, ben, On a un gros Vas-y vas-y Me tape pas Et moi bon, hein. T'inquiète t'inquiète Oh <rire> Tu vises bien hein <rire> Et le pluron Oh y'a un mec de feu là Oh vas-y viens on va le voir Eh hey, tes bien euh, bizarre. Non je suis viking de base Ah ouais Je vois pas mais ok Je te crois Un bouclier Moi je suis viking aussi de base mais je suis sous là Ah bah on je suis avec les moi Attends ralentir ralentir ralentir ralentir ralentir ralentir ralentir. Allez on y Le mec a tué le mec a tué le sacrifice en gros il a vainqueur le mec. Mais non. Mais c'est Il est où Marwan Ok ça va alors Marwan on l'a perdu. Par contre Par contre lui il est pas avec nous hein. Ouais. GG GG GG GG GG GG GG GG GG GG Ok, mais j'ai le bateau. Oh, j'ai pas réussi à filmer. Mais j'ai plus de bateau, putain, je suis rond. Gep, attends-moi deux secondes, s'il te plaît. Mais euh. On peut Ouais, vas-y. MG, Gep. Gap qui est trop fort. Non, non, le bateau, le bateau, le bateau. bateau. J'avais plus de bateau. Vous... Pourquoi les gens ont pas suivi ah bah c'est bon ah, ouais, Ok nickel okay. Et Ils ont fait le sacrifice, ils sont trop bien frère Il y a Mertko, il a du feu Il marche ouais, ouais, il il a oh, Oui, tu peux encore faire un sacrifice Il marche pas les têtes Tu voulais pas les têtes Tiens, regardons Gars, gold, eh, toi, on dirait pas, vraiment, on dirait pas. Dis-toi, j'ai dû galérer à voir <rire> jouer non, ce soir. Attends, mais Yuba, on... tu vas, -tu vas la tuer, hein en enfin, ouais. Non, non, mais il est pas avec nous, il est pas avec nous. Il nous faut un sacrifice, vraiment, fait vraiment, vraiment, c'est hyper important. Écoutez-moi, écoutez-moi, il a touché le deal, et la vie de ma mère qu'il avait des flammes et des armes à C'était c'était qu'il est mort. Vous savez qu'on sacrifiez quelqu'un qui est pas de notre nation Yuba Yuba Non, non, non, Yuba, viens au milieu Écoute-moi, non, écoute écoute-moi, t'as vu tout à l'heure, tu t'es fait trahir par tes mecs. Ouais. Alors ouais, que là, frère, tu veux nous mettre trop partir bien en enculer les entrailles en ouais. par en les jambes. Allez yes, merci humain. Voilà, merci. Voilà, merci, voilà, merci les gars, humain, me humain, humain. Merci, merci. Ah, merci. Je suis officiellement grec les gars. Mets toi nu. Ça me tire dessus Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. On met la tête, on la tête. La tête, la tête s'il vous plaît les gars, la tête là, je l'ai Moi, j'ai pas de tête là. Qui a mis le dernier coup C'est moi. moi wesh. Bah oui. Non, c'est moi, c'est moi, c'est moi. Mais non, mais arrête! Ah bah oui, dommage! Non, non, non, Nems! T'as le donné! T'as le donné, Nems! T'as le donné, Nems! C'est quoi ce skin? C'est quoi ce petit genou? Ah bah ça, c'est le héros des dieux, ça! C'est le héros des dieux là! Mais c'est pas grave! Mais vu eh hey, non non on a sacrifié Romain la... On a sacrifié Romain Non NON Putain Baptiste tu... Ah c'est la fin. C'est la fin de, de la soeur. De... Ouais les ref Eh Maynard, je jure que c'est une salope. En vrai, contre l'enchant, c'est un contre l'enchant qui doit se ensemble. Oui bien sûr, bien sûr, bien sûr. Oui deuxième dans le vide Ne pas ah, ne cliquez pas, tu pas, tu ne tu as as as pas je jure que ah, oh celui-là oh qui là là, là, là non qui... oh, oh, non non reculez reculez, oh, okay, reculez tous nems de regarder nems de regarder nems de la vie frère et quelqu'un qui a pris 40 diamants c'était ça c'était c'était chaud il y a que des rails. On a deux diamants chacun oui, oui, oui, non, Mais oui, moi je veux bien place plastron et un Alors il en avait 40 là. Bichard, eh eh. Ah vrai, je vais expliquer un truc. Le problème c'est quoi C'est qu'il y a les gars, il y a Gabe qui est foudé, Narco est foudé avec le sacrifice. Ouais, c'est ça. Nous, si on répartit nos stuff, on va se faire enfin Après, il y avait aussi 40 jams apparemment. Donc avec 40 jams. Mais oui, mais que deux stuffs, frère. Il faut juste que je sache quoi là mais nous, on va partir en expo, on va se battre. Oh c'est les élections. Votez-moi, votez-moi Votez-lui, votez-lui, votez Non, Omega, Omega, Omega Bon, vas-y Omega, Omega, vas-y Omega, vas-y Omega, vas-y Omega, vas-y. Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Vas-y Omega, vas-y Vas-y, vas-y, Omega, Omega, Omega, Omega, Omega, Omega Un discours Le roi, est-ce que vous êtes sûr de vous oui Oui, oui, oui, oui Ici on va organiser cette équipe au mieux possible avec Lucide ici on un gère un un la cité Martin Ponk Bichard Marwan à la direction de l'équipe d'exploration MPVP. Ça c'est une équipe qui va gagner ça. On est vachement devant et on va continuer comme ça frère. Bravo, Sponso Bravo ouais oh oh oh oh oh oh Bataillon d'exploration, nous prenons le vent, on s'en va, allez, hop, hop, hop, allez. Ouais, Alors, allez, on va allez, les armes, aller. Ouais, ouais. Ouais, ouais. Ouais, forts qui aux Égyptiens oui c'est vrai voilà, on est plus que c'est un peu plus de l'air ouais, NK faut juste que tu mettes ton plastron quoi, sinon c'est.. Eh non j'ai le corps huilé là. <rire> <C> est juste... <rire> il est nu et voilà. Genre on va donner des pseudos à focus et tout le monde se met à focus, ok. Si vous êtes low, vous reculez, vous passez derrière la ligne de défense, euh, levez votre shield, si les mecs savent pas PVP, ils vont taper dessus à l'épée comme des tocards. On reprend le zéro okay, On reprend le zéro, on reprend le zéro, on prend le zéro On prend le zéro, personne zéro, on va exploser les vikings, c'est parti. Quel est votre pro. Non, c'est ah métier, c'est métier, c'est métier. métier. Ok, silence radio, on parle plus. Et euh, moi, il bah, est bon qu'on parle. Il y a une, une table d'enchant, on va récupérer ça. Messieurs, Mais... chargez Chargez Go sur la co, go sur la co, go sur la co, go sur Go sur la go sur la go sur Go sur Ah, il il let's go Il y a monde là. Vas-y, Ponk, vas-y, tue-moi! Attends, mais tu oui, il a récupéré, on Attends, mais on va courir un peu, ils vont se on va les baiser hein! Elles donnent 5 d'armor! Bah, là, a... Bichard, viens, Bichard, viens, viens! Arrête toi mm -hmm. sur la surface, on va voir qui est qui tu vais, Suivez, suivez, suivez les gars, suivez! Suivez, Maron! À costé, à costé. Oh lui, lui, lui, ah, bah, bah, bah, bah. On le récupère, on le récupère, lui! C'est bon, mort, Oh là là, mes mecs, cette, oh mec, cette organisation, des vrais myrmidons, moi je te le dis! Myrmidon On débarque, on débarque! Vas-y, Truitt, vas-y, vas-y, Attends, il a sauce, il a sauce. Les gars, vous inquiétez pas. Ouais. En fait, inquiétez-vous. C'est le stop, stop c'est pas de stop. C'est bon. quick ouais, quick okay, okay, okay. ils, ils sont chez nous, ils sont dans nos frontières. Dis-moi ce que t'en penses, mais là j'ai peur qu'il faut qu'on fasse demi-tour et qu'on aille à oui, la base. On ne le fera pas. Soldat, on ouais, pas. Ouais, ouais, ouais. Rdv au centre, rdv centre, rdv au centre. Vas-y, oh, dès que, que cas, le mock attends. il arrive, on, on, on s'en va, euh, va vers les égyptiens, je pense. Si mais on va, les égyptiens, on n'a pas peur mais des si égyptiens. On va les Autant les allumer, on y va, on les allume. Mais non, mais non justement, si on a fait du les égyptiens, ça va les encourager à faire une alliance. Moi, je pense, pense qu'on a très peu de chances de trouver les égyptiens alors que. Enfin, euh, les vikings, alors que les égyptiens sont. Elga, a Je pense que c'est les égyptiens en fait, ils ont parler dans le chat derrière. Les gars, comme pour le premier fight, Claire Mike, écoutez nos calls sur Key Focus et ça passe. Bon, tant pis. Il est mort par ici, frère. Non, bah non on va chercher les Vikings. Chercher ouais, les, go doit aller chercher les, ouais. les Vikings. Oui, les bah, ouais. En vrai moi, moi je suis giga chaud pour choper les Égyptiens parce que ouais, les Vikings non. on va jamais. Ah, mais les trouver, Après il hein. y a un risque d'alliance il y a un risque. Mais oui mais on, on, on va jamais à... les trouver frère les, les Vikings. Là, on on tue trois c est c est... Égyptiens faut le faire déjà ça rend. Oh des Vikings Oh le fume le fume le. C'est un peu terminé. Mais c'est qui le connard qui m'a poussé Je prends le placement, je vais un peu. Derrière, derrière. Oh Mainer Il a tapassé le mec là. Il, eu, il, est, il, il est où Il est mid-jams. Il est viking. Il est là Il est là-bas, là-bas, là-bas. L'Atlantide C'est là, c'est mid. C'est le mid l'Atlantide, non Vas-y, go 0, go 0, go 0. Voilà, voilà Allez, cours bouffon fond, cours Non, il va oh, oui, ouais, pas Il y a l'Event, il y a des Il dans deux minutes Reste avec Marwan, reste avec Marwan. On y est. Ah je suis un peu en temps, je suis pas en temps. Tentez 3 minutes à récupérer. Ok, je la garde. Là. Premier, premier étage ouvert. Ah, c'est là, ah, là, là, là, c'est là, là. Restez en haut, regardez ce qui se passe parce que sinon. Oh, je l'ai quoi Oh, y a un petit dent. Moi je le récupère. De... Cas Qu'est-ce oh. que des heures, il est ici. Oh. Attendez, attendez, attendez. Attendez, mais, mais oui. il va y avoir un, un deuxième étage de... et va se mettre trop bien. Ouais, on loot et un premier étage. Ouais, ouais, ok. Et Julien là Non, non. Là, là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont c'est chaud. Ah Oh le trident il m'explose. <rire> oh je suis Zeus. C'est Poséidon le trident Bichard. Ah merde pardon. Oh oui. Belle belle belle. Ah j'ai pété le bateau. Pété le bateau encore Pété le bateau encore le Let's go ouais, bon Je t'avais dit, je t'avais dit. On a fait notre kill, ils vont se barrer, laisse-le. On rentre à la base, vite fait chercher de la bouffe les gars. Nous arrivons au village et il n'y a plus personne. Nous <rire> on t'est chassé. Okay. Eh, écoutez ouais. les gars, pour le moment l'opération ouais, est un succès. J'ai besoin d'avoir un topo sur comment vous vous en sortez au niveau de la. Bah bien, de... mais on, on a... s'en a... chante des trucs on quoi. On s'allume tout le monde frère, voilà, ouais. je vous le dis. Mais attendez, ouais, mais attendez, attendez, attendez deux secondes, deux secondes deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes, deux secondes. On, on deux est 21 et on est 10 là C'est les autres On a perdu deux On a perdu de vos soldats, mais il faut que ce soit au Allez, let's go Tiens, des murailles et tout, non mais c'est. Les égyptiens faut qu'on traverse tout le mid Ah non mais attends, ils sont mid, ils sont mid, ils sont au mid. C'est un Y'a un mec à gauche chaque fois. On fait quoi si y'a des vikings Y'a Tony. Au tabas Attendez les autres à l'arrière. s'il vous plaît Y'a personne, y'a personne en bas. Ok. Ah Ouais ouais là y'a deux morts les gars. On est en train de se faire attaquer là. Oh non les bâtards Ah la merde voilà. C'est frappe, c'est frappe. Revenez, revenez, revenez. On, on tue le tabasse, on le tabasse. le tabasse, les gars. C'est bon, c'est bon, c'est let's go. go, let's go, let's go, let's go. Ok, okay c'est bon, maintenant un On est là, on est là, on est là, on est là. Vas-y, sauve, sauve, moi. Reste un, reste un, reste un. Je recule, je recule. Sur moi, sur moi, moi. Il y a un mec invisible. Faut le faire, faut le faire. Es il, verre, il, verre, il, okay, il, on il est mort oh Continue, continue Non mais Il est mort Ok, on continue Allez-nous, allez Bichard Wesh Il est mort Y'a Bichard Oh, je ah, je pas, pas, oh Tu fais quoi frère moi, Tu fais quoi sans moi, sans moi. Mais, frère Bichard, vous avez ramené la baston après... Y'a un sur moi Y'a un narcos sur moi d'aller, d'aller, Allez, allez, allez, allez. Non non c'est mort, non non c'est mort, allez On avance, on avance, on avance, ouais, on est, est... La est Désolé, ouais, tu. La muraille en chessie, frère. Désolé mec. J'ai plus de 20 minutes, bâtard. Bah. Il est low. Il a plus de vie, oui, hein. Moi, là, je vais m'acharder un le chargé. chargé J'ai... y a le roi Ok, ok, il y a derrière tout seul là. Non, mais je fais taux, je fais des... Il est encore vivant non il est bon Non il a pris une... Attendez, okay, venez, on, on va revoir euh, le stuff et tout Devant il y a quelqu'un là un Non, pas devant On est perdu. a perdu, donc on m'attend Ok, go, go, go Go sur bon Gap, go bon. sur Gap, go sur Gap Mais minor. Miner, Miner, on a pas de Il nous a trahis, connard oh j'en ai eu un Je veux pas tomber. C'est quoi ces possible Chope ses équipements Fais gaffe, Faris il a pipi, il a pipi. Continue. -le. nice, bien vu. Enfin, fait 3 avec Mais ça protège qui... vraiment mieux Oui, c est, c est, je te jure que c'est mieux. Bon, et du coup, j'ai une épée Sharpness 5. Euh. Quelqu'un des J'en ai beaucoup, beaucoup. Je Mainer, désolé. je jure que c'est une grosse salope, hein. Je jure que je le retrouve, je le fume. Marwan, il est mort Non, Marwan Marone, Marone, Marone est encore en vie. Marone est encore Mais en Marwan aussi, hein. Marwan, je pense que c'est une salope aussi, hein. Mar Mec, on, toi, a, un... on, on a deux rois. On a, on a le, le stuff de deux rois, alors. Mais c'est Marwan Non, je pense que t'es une salope, hein. Du non, non, je vais finir la soirée. Désolé, my bad J'vais ramener tout le monde ici, au moins on s'en bat, pas on va gagner Euh, dans tous les cas... Euh, mais, mais go, go, go, go aller ouais, dans l'Atlantide mec, c'est plus en Mais rentable, en fait ouais. c'est parce qu'il a fait le sacrifice qui est ah, trop en fait, bien... Est euh... Attends mais ils sont full faire là Y'a Miner derrière moi, y'a Miner derrière moi, oh, y'a tout le monde, y'a tout le monde, y'a plein okay, de okay, okay, gens Il est tout, okay, tout seul Ok, y'a Marco, y'a Marco Oh bah j'ai un petit arc, bah... Bah oui, lui... Bah il est mort, je récupère son stuff. Mais, mais pourquoi, pourquoi vous avancez pas Je comprends pas, je suis seul à avancer encore à chaque fois Tu vois genre on a perdu du temps pour les stuff, mais on a, ils sont pas là genre ils sont, ils sont pas sûrs Ils sont barrés là, on est très On va descendre, bichard déjà, bichard Mais ils ont déjà loot, ils ont déjà loot. Il y a un troisième, il y a un troisième Ils il sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là, ils sont là Ils sont là pour ouais, cool. okay, okay, okay, okay. Restez pas plus d'eau, restez pas plus d'eau T'inquiète, t'inquiète, vas-y. Oh, Allez t'inquiète, prends ton bateau, prends ton bateau. Oh, bon. Omega, Omega, Omega. Ouais Let's go Arrête, arrête, arrête, arrête, arrête c'est moi bon. On y va les gars, on y va, il reste plus qu'un Il en reste plus qu'un euh, j'ai un casque netherite pour quelqu'un si vous voulez. Moi je veux bien. Nous sommes vers cette île. là. Vas-y go zéro, go 0. Ah bah tu gardes avec nous aussi quoi non non non non non non non non non non non C'est non non C'est non non non non non non non non non non non pas non non pas non non non non non non non non non non non c'est pas non c'est pas me non pas non non non non est pas ça Ils sont en bas, ils sont en bas, ils sont tous en bas. C'est Nico. Oh le P4 Oh non. Oh non. Ouais les zombies Rien Venez on remonte, venez on remonte. Ouais venez. On n'a pas besoin de tuer. Fares, Fares, Fares Non mais viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, viens, Ouais, la maison. Une... Non, non, tu connais, Derrière, derrière, derrière, ok, okay da. On peut pas le taper On peut pas le taper. Non, attends, attends faut tuer, faut tuer, faut tuer les, les, les zombies, je crois. J'ai été pris dans le truc. Ah, moi aussi, moi aussi. Oh, attends. Oh. Reculez, reculez, reculez, reculez, reculez, reculez, Bah, fou, bah, euh, si tu le alors tout Non, Mais frère, je suis de p Ah, merde, pardon. Non, mais non, vous avez abusé sur la partie cul, hein. Je jure. Oh, Oh, oui, frère. Oh, ouais, ouais, ouais. Oh, je vais faire gagner ma team, je m'en fous pour le moment, bah je fight. Si je meurs, bah je il il il un truc qui flotte, tank. Il au-dessus qui mettent l'eau. Ah là, il se barre, il se va, il il se barre, il se il va, il va, il il j'ai le casque en plus et des bottes Non, il y a Maron là, il y a Maron. Il y a Narco, Narco, Narco. Tu le retiens, tu le retiens, tu le retiens. Ouais, c'est bon, mais ça en plus c'est... Ils laisse nous jouer aussi. quoi Non, tu ce truc Oh, loyer les Ouais, on va tuer les bots. Non, tu se truques. Il va juste tomber Mais il prend des dégâts ou pas Ouais, ouais, ouais. Tu es mort de mec. Ok, cours, cours, cours, cours, vraiment cours. Ouais une... oh, je ouais je ouais le fil le fil le fil c'est le mec ah, hoche ouais le euh, la cours cours cours cours cours cours cours cours, cours cours cours cours cours cours cours cours cours cours cours cours cours cours cours cours c'est cours cours cours cours cours cours cours cours cours cours cours cours cours On finit cours cours Il cours cours cours cours cours cours Ouais, ça, ça, ça, ça tu rigoles pas trop au ventre. Ce que je retiens c'est que ah, merci Odette merci merci merci merci merci merci merci. pour cet événement qui est incroyable Oh c'est vrai Je suis mort Je suis mort Je suis presque Tu tu le tue-le Moi tu le roi Tue-le le le Cassez-vous Cassez-vous cassez le le Cassez-vous, Quelqu'un de la bruf en plus cassez ça fait un peu a Un coffre avec écrit cassez Eh mais y'a un machin là Non mais attendez les gars Cassez-vous c'est le roi ah Je me fais un ubised, A l'aide Oh méga coup Sous-sous Là, euh, par là-bas, là, il est. Là. Viens, viens, viens, viens, Tommy, viens <rire> Oula, bah, Il one shot pas. ou pas Oula. Il one shot bah, bah, ou pas Oh là, alors j'ai pas envie de tester. C'est quoi ça Waouh wow ouais, Il m'a foutu, il m'a foutu Oula, un coup de sabre il est nul en fait Il pue la merde Il est trop stylé, Ils ont fait un boss Waouh. En fait il fait juste peur Ouais ouais Oh Là j'ai pas de envie de le fight là Il m'a envoyé ses spires Il m'a envoyé Allez Allez Allez Là il Mais c'est incroyable Let's go Ah mais il est invisible C'est ridicule Mais comment ça il est invisible frère Mais je ne meurs pas c'est une énorme casse à ça. On oh, oh, oh, oh, Il est mort de chute. GG. Let's go. Okay, Attends, on peut pas se fight Ça euh, bah, va, non. C'est fini. C'est fini. Voilà. Oh, oh bon, bon, bon, GG, les gars. Attends, je, les gars pour... Oh, il y a un dragon. Mais il y a un dragon. Ne vous inquiétez pas. Voilà. Mais c'est incroyable. Les gars, Oh, tu OK. Ah ah ah ah oh ah oh Elle meurt Oh là là la là là. là. Oh. oh là là, merci pour tout hein. Merci. Euh... C'est vrai qu'en vrai si tu prends si tu prends le concept de base, ben, mais... il est bizarre. Bah oui Venez on tue les Égyptiens, on tue ah, les Vikings et tout Mais oui, c'est un génocide le truc là, oh qui là ça ça. Venez juste on team ensemble, on s'en fout hein. On peut vraiment faire des bons plans nous hein. Allez go